Les Bonjour à vous. Bienvenue sur les Chroniques du Dragon. Donc la suite de, euh, des aventures euh, des Ombres de Yoxotot, le, le troisième scénario euh, pour à peu près le, les dixièmes PJ euh, <rire> encore euh, en, qui tiennent encore un peu la route. Donc euh, nous avons euh, voyagé, euh, comme vous l'avez découvert la dernière fois. Euh, euh, nous avons déjà vécu pas mal d'aventures entre New York euh, et Boston euh, On a fait un petit crochet par Arkham euh, qui a été, dont on a parlé la dernière fois déjà euh, si, si Oui on oui, oui on en a parlé euh, Donc on, on, va, on va couper court à ce petit épisode euh, à Arkham qui nous a apporté quand même un signe des anciens et un extrait de Cthulhu dans le Necronomicon euh, Ce qui n'est pas négligeable Donc on, parle, excellent, on, on va partir avec ça en poche, hein, ça fait un petit élément en plus euh, le signe des anciens surtout hein, Il a fallu assister un petit peu auprès du professeur, professeur Armitage pour réussir à le récupérer Mais on a réussi à le récupérer euh, Et donc nous sommes partis euh, à bord du CRS euh, Pour aller euh, vers Glasgow Donc de New York à Glasgow euh, Nous avons donc un voyage en mer euh, Qui va durer grosso modo De... eh oh, euh, euh, euh, bien nous partirons le 27 juillet Pour arriver le... Euh, Veillez bien, le 27 juillet, euh, le 30 juillet... Non, nous prenons le bateau exactement le 30 juillet, pardon. Et euh, nous voyagerons pendant 7 jours. Qui, pendant ce temps, on en a profité pour lire euh, Cthulhu dans l'écriture de Nikon, en plein milieu de la mer. Quelle bonne idée <rire> c est, c est, c est, Voilà, donc euh, Olsen <rire> va se mettre à parler euh, à la suite de ses lectures, hein, se, se, se, colle sur les, se colle sur la lecture de, de cet ouvrage et euh, finit par parler une langue inconnue. Le latin un petit peu déstabilisant pour, le, pour, ses, pour ses collègues. Euh, mais sinon, le voyage en dehors de ce, cet incident un petit peu étrange, euh, le voyage va se dérouler finalement sans trop de, de problèmes. Bon, il y a bien quelques, quelques or, éléments qui nous perturbent un peu. Hormis euh, oui, une grosse crise de panique, surtout euh, du fait qu'on passait au-dessus de Rélier. Ou, euh, oui, au-dessus de Rélier. Ce qu'on imaginait euh, pouvoir être, euh, être la cité de l'armée, effectivement. On a eu un petit doute sur de, notre capacité de survie. Bon finalement le voyage s'est quand même bien passé. Et nous arrivons donc euh, début août à Glencanny, Enfin à Inverness euh, dans un premier temps. Dans un premier donc, temps, et on a dans, dû traverser. Non, Glasgow, le... puis Inverness. Euh, Glasgow étant, étant donc le, le, notre port d'arrivée. Euh, et Inverness étant à l'autre bout du pays. Inverness étant dans le nord, pas tout à fait dans bout, étant dans le nord du, du pays. Euh, voilà, on va donc jusqu'à Inverness, qui est une grande ville, qui est un peu la, la ville qui va nous servir de, de relais, pour arriver finalement dans cette petite ville très perdue de la province écossaise, qui s'appelle Glenkenish, qui est donc le dernier endroit où... Euh... Où M. Hancock et Chisholm étaient euh, censés se trouver. Voilà, ils ont été... Et puis c'était aussi, euh, a priori, le, le lieu de villégiature de, de l'un et de l'autre. Hein. Euh... Il y avait d'ailleurs, et c'est aussi pour ça qu'ils y étaient, il y a là-bas un lieu de fouilles, un, un fouille, archéologique, un site de fouille archéologique, Pourquoi euh, qui nous intéresse donc au plus haut point. du lieu romain, c'est ça le, le site de fouille, je crois qu'il est un... a bah, Au départ, on ne sait pas vraiment en fait hein, de, de oui. quoi il s'agit. On sait qu'il y a un site de fouille, on n'a pas vraiment le, le fin mot de, de la teneur de leur fouille. Hein. On ne sait pas vraiment ce qu'ils recherchent en réalité. Alors on a, on a des petits éléments, parce qu'on a reçu... Euh, hop là des petits courriers donc dont on a dû vous parler je pense dans les dernières vidéos euh, c'est est donc euh, voilà le, le le petit le neveu de, de Hancock qui, qui nous envoie sur place et qui nous fournit quelques éléments euh, nous parlons de l'Afrique, de missions qu'ils auraient fait en Afrique de choses comme ça nous nous amenons les premiers éléments pour essayer de comprendre euh, ce qui a pu se passer donc en fait ce sont clairement ces courriers qui nous serviront de base pour toutes les recherches qu'on va faire, puisqu'il est déjà question des fils de Yoxothod, de choses comme ça dans ce courrier, euh, ce qui nous met la puce un petit peu à l'oreille sur ce qui peut se tramer dans le, dans le coin de Glencanish. Si Alors là, là, le groupe est constitué quasiment comme dans le précédent scénario, c'est-à-dire que euh, euh, l'un des protagonistes, Winifred, est à l'hôpital psychiatrique lui il lui reste, hein, il est à Arkham on lui apporte des tartines tous les jours ce qui, le, ce qui consomme un petit peu de sa maladie mentale et euh, et voilà donc en gros pour, pour ce personnage là on peut dire que la partie est un petit peu terminée en tout cas pour le moment jusqu'à jusqu jusqu jusqu jusqu ce que ça aille mieux puisque les derniers événements ont quand même fortement traumatisé <rire> euh, pour le reste de l'équipe on repart euh, euh, On repart avec Nicolas qui était toujours présent euh, Monsieur Filmore qui était qui était là euh, Nicolai, Fillmore, Captain et euh, Olson euh, qui est présent toujours malade mais euh, ça peut encore aller Voilà, le Captain étant euh, son, de son vrai au bout de Et donc, euh, donc voilà, nous partons le, mon, personnellement, c'est moi qui joue le personnage de Winifred dans le scénario précédent donc il a, il a bien fallu euh, trouver une alternative donc le personnage suivant est le frère de, de Winifred, euh, Jesse, une personnalité complètement différente, euh, lui totalement euh, extraverti, euh, très proche des, des, des milieux un petit peu, euh, on va dire, euh, entre deux eaux de, de New York, hein, il aime bien fréquenter les boîtes de jazz, euh, il boit de l'alcool éventuellement, même sous la prohibition, ça peut lui arriver... Euh, par ailleurs, dans son background, euh, il a aussi probablement été dans une histoire de meurtre d'un de, de, homme qui aurait fréquenté sa petite amie. Enfin, des choses pas très claires. Il a nous voyé comme ça un petit peu, donc même s'il était promis un brillant avenir, euh, ce jeune homme se retrouve un petit peu le, le, le casse-cou de la famille euh, Worcester, euh, Et très clairement, celui qui s'occupe de la partie investigation du cabinet, euh, cabinet Worcester. Donc ce personnage-là euh, m'a semblé un petit peu plus... Euh, un petit peu plus... Costaud, on va dire. C'est pour ça aussi que je l'ai fait rentrer à ce moment-là en me disant que s'il devait y avoir un peu d'action, il serait peut-être plus approprié. Et enfin, ces, pour finir sur les traits de personnalité qui expliqueront peut-être aussi un petit épisode de la, du scénario, c'est un coureur, un coureur de jupons euh, vraiment euh, je dire dernier degré, hein, c'est vraiment quelqu'un qui, qui apprécie énormément la compagnie de la jante féminine. Un offreur de roses en papier. <rire> Et qui, qui a notamment dans ses techniques de pour, pour venir au contact des jeunes femmes, en permanence, quelques fleurs en papier sur lui pour, voilà, pour entrer en contact de façon un petit peu délicate avec, avec les demoiselles. Voilà, voilà pour servir un petit peu ce, ce nouveau personnage qui rentre dans la campagne. Euh, et donc cette, cette belle bande arrive, euh, arrive dans un premier temps à Glasgow où on se fait tous confisquer bien évidemment nos armes hein. oui. <rire> puisque pour nous il avait été logique de partir euh, un petit peu surarmé et suréquipé. Euh, Lorsqu'on arrive à Glasgow, bien sûr les douanes euh, euh, les, les européennes voient, voient d'un assez mauvais oeil l'équipement qu'on peut trimballer sur nous et donc euh, nous confisquent à peu près tout ce qui pour nous était gage de survie. Euh, Néanmoins, on, on arrive à conserver dans nos malles euh, un certain nombre de documents, euh, notamment tout ce qui est ouvrage occulte et autres. Ça, on arrive à les conserver quand même. Heureusement, euh, les douanes ne posent pas plus de problèmes que ça sur le sujet. Et, euh, et nous voilà en route, donc pour, pour Inverness dans un premier temps, euh, et puis et ensuite pour euh, pour Glen Caniche, puisque ah oui, le, le, le point qui fait qu'on reviendra parfois à Inverness, c'est aussi qu'au-delà d'être une grande ville, c'est aussi le seul moyen qu'on a pour récupérer de l'argent. Puisque, bien sûr, nous sommes arrivés euh, très naïvement avec euh, des liasses de dollars en poche et que, eh bien, il faut se rendre à l'évidence euh, que les banques sont partout. partout. <rire> euh, Pauvre de jeu. Vous... Voilà, alors pour se payer nos bières, parce qu'on a quand même un bénéfice à traverser l'Atlantique, c'est que maintenant on peut boire de l'alcool de façon légale, donc on ne va pas s'en priver. Hein. Euh, et puis il faut bien admettre que la Guinness, c'est quand même quelque chose de vachement sympa. Donc on va, euh, on va se laisser aller aux traditions locales, mais pour ce faire, il faut d'abord qu'on passe par la banque. Euh, notre, notre employeur euh, nous laissant une somme quotidienne sur, le, sur un compte. Voilà, donc c'est pour ça qu'on reviendra de temps en temps à Inverness euh, durant le scénario. Et donc, de Inverness, après avoir, euh, avoir fait notre change, avec un peu de monnaie en poche, un petit peu d'équipement qu'on est allé récupérer quand même en se disant que quelques trucs pourraient nous être utiles, bien sûr pas d'armes, euh, nous arrivons à Glencanish, euh, un petit bourg, euh, ma foi, euh, atypique, atypique, atypique. atypique. <rire> pittoresque, euh, une petite ville de, du fin fond de l'Écosse, un petit village, même, on pourrait dire du, du fin fond de l'Écosse. Euh, évidemment, il n'y a pas très très loin de, de grandes étendues d'eau, hein, <rire> très logiquement, euh, cerné par des, des montagnes, des bois et des montagnes. Euh, C'est un paysage très... Euh, dire de hmm oui, <rire> de on, on est vraiment dans la, dans la ruralité profonde nous on s'attend pas à grand chose quand on y arrive puisque notre but est de retrouver en fait les traces de, de ce fameux Hancock et de son ami Shisholm. sûrement partir autre part pour le suivre. Voilà, on, alors on part tous un petit peu dans cette idée que vu que la lettre faisait mention de l'Afrique, faisait mention d'un certain Belphégor, qui est un personnage, euh, un personnage un petit peu romanesque euh, qui nous parle à tous comme étant plutôt euh, côté français on part tous un petit peu de l'idée qu'on va certainement être amené à revoyager un moment ou un autre et que peut-être que c'est pas notre point de chute et ça c'est une erreur des joueurs <rire> euh, qui va pas, euh, probablement pas se passer grand chose dans ce trou à ras là dans lequel il n'y a finalement pas, pas grand chose à voir donc on commence à faire connaissance un petit peu avec les habitants du coin. On commence évidemment par le sempiternel piternel Hôtel, puisqu'il faut bien se loger un moment ou un autre. Et auberge. Et, et auberge et bar et, et en fait quasiment seul lieu de vie sociale avec le l'Emporium que nous allons découvrir un peu plus tard, qui est le l'épicerie de l'épicerie du coin. On va ouais, l'épicerie enfin le grossiste. Oui, il, voilà. Il, le, il offre le, de tout. La boutique. Oui ouais, aussi, <rire> la, la boutique, c'est une, une, une boutique ou il y a de, tout. Choses. Bah oui, mais y a de le, tout Bah oui, la boutique du coup, parce que il y a pas d'autres commerces, ouais. il y a mmh. pas d'autres commerces, et il y a l'essence là aussi. C'est ça, oui, mais, oui, c est, c est, en fait dès qu'on a besoin de quelque chose, tout si, simplement... Si euh... tu veux consommer, tu vas à l'auberge, si tu veux acheter, obtenir, tu vas à l'emploi, la boutique, le bar. C'est ça. On a, on a donc assez rapidement fait le tour du bled il faut, faut bien, bien être honnête hein. un, un petit coup d'œil nous a permis de faire rapidement connaissance avec tout ce qui était disponible comme infrastructure euh, alors on va, je vais reprendre un peu dans le désordre parce qu'on qu on, on reparlera du personnage un peu plus tard mais on rencontrera donc quelques personnages locaux le fameux Fergus Machines, donc le barman et euh, patron de, de, de, de Kings, Kingshead Hotel euh, qui est donc le lieu où on dormira, euh, on rencontre donc McNab, euh, qui est un personnage qui deviendra un, un peu important puisque c'est le, le patron de la boutique, euh, de l'unique boutique épicerie drugstore de, de Glenn Caniche, euh, Et nous rencontrerons aussi dans les, la dernière infrastructure, le, la, le dernier représentant de quelque chose qui ressemble à de la civilisation pour nous, euh, Sandy McNeil, le flic, euh, le seul et unique flic de, de Glen le seul avec lequel on a eu contact. Alors le docteur, ouais, c'est un, un, un peu plus tard, et puis il est à la retraite, le docteur. C'est un, un vieux docteur, il y a effectivement un docteur qui interviendra, il y a aussi un prêtre il est là pour qui des interviendra, euh, mais qui dans les deux cas sont des personnages qu'on qu fréquentera parce qu'on aura besoin d'eux, finalement, plus qu'autre chose, euh, mais qui sont en réalité un docteur à la retraite, et un prêtre dont on peut supposer que ses offices sont un petit peu délaissés, euh, surtout avec ce qu'on va découvrir derrière, on, on peut comprendre pourquoi il n'y a finalement pas forcément énormément de monde dans l'église, euh, les dimanches matins. Euh, et donc notre premier réflexe est de demander, bien sûr, en arrivant euh, à ce fameux Fergus MacInnes qui est secondé par euh, par une jeune femme euh, un petit peu, de, de caractère un petit peu fort, euh, on va demander donc où trouver la maison de euh, de Monsieur Hancock. Est-ce qu'il sait qui est ce personnage et, euh, et éventuellement où on peut trouver sa maison. Alors, en discussion, on, la discu le, le, la maison nous est indiquée sans, sans grande difficulté euh, et on apprend aussi, euh, alors là plutôt par la collègue, euh, la jeune collègue féminine de, de McInnes, la serveuse euh, qui s'appelle, ce nom chers c'est ça le truc euh, euh... Margaret euh, McNeer. Voilà, ma, Mademoiselle McNeer va donc nous indiquer, le... va donc nous, aussi nous, nous informer sur le fait que euh, Monsieur Chicholm habitait à l'hôtel, ce qu'on n'avait pas forcément euh, figé au départ, qui euh, qu venait en villégiature et qui qu dormait à l'hôtel. Mais malheureusement, dès qu'on parlait de Hancock à, à Margaret, elle se figeait. Voilà, il y avait des, des, des choses qui posaient déjà un petit peu question dans le comportement des uns des autres, c'est vrai. Euh, alors ça, c'est donc, donc le jour de notre arrivée. Euh, on va donc fouiller la maison de, de Monsieur Anka euh, pour découvrir en fait, finalement, moins de choses qu'on l'espérait, je pense, tous. Euh, Puisqu'on va y trouver, euh, dans, durant cette première visite, on va juste découvrir qu'il y a eu un problème. On ne sait pas trop de quel ordre, il y a un trou énorme de balles de fusil à éléphant qui est passé par là. C'est ça, manifestement, quelqu'un s'est fait tirer dessus à l'intérieur de la maison par un fusil de chasse. On trouve d'ailleurs un exemplaire du fusil de chasse dans la maison. Du fusil de chasse. Au passage, mon personnage croise le soi-disant passant fantôme de. C'est plus tard ça. Non, c'est la première fois. Je te jure, c'est la première fois. Ah ouais. Oui, c'est dès la première fois qu'on euh, a rencontré le fantôme, que je me m'étais mis à crier justement pour, euh, pour le coup. Et J'étais pas avec toi. Et que oui, justement, c'est que j'étais parti à part euh, <rire> pas Seul. C'est ça. Que j'ai rencontré seul la première fois. Euh, D'accord. Ben voilà, je viens d'apprendre quelque chose. <rire> je ne savais pas qu'il avait croisé le fantôme à ce moment-là. <rire> <rire> euh... Que justement, c'était là où j'avais fouillé euh, sous le sous l'escalier. Mmh. Qui avait euh, une sorte d de, de petite armoire orange vêtements et que bah j'avais eu son fantôme qui m'était littéralement passé au travers. Tu peux donc, reprendre, euh, pardon. Là où on en était bah, oui. euh, Donc, euh, j'ai vu son fantôme me passer au travers et tomber dans les pommes, dans un hurlement. J'ai rassemblé plus ou moins tout le monde et après, on est parti en bas, je crois. Commencer à... euh, oui. Euh, oui, bah en fait on, on a fait on a fait le tour, quand on pouvait on a fait le tour de la maison, on était certain de devoir y trouver plein de trucs dans cette maison Tu pas parti retourner le... Ah ben bah moi j'ai retourné la baraque comme je pouvais en fait. Alors... Non, le charbon t'as retourné je crois aussi. Ah bah j'ai retourné <rire> tout ce que j'ai pu en fait. Hein. Moi j'ai essayé de fouiller, la, de fouiller la maison de fond en comble. Alors il se trouve que à savoir, euh, je, en tant que joueur, j'ai généralement assez peu de chance au dé. Il faut quand même le... C'est <rire> une simple règle. C'est fois ça joue. faut <rire> faire avec. Et donc je, généralement je foire à peu près tous mes jets de TOC. Hein. Tous les joueurs de Toulou comprendront le problème. Euh, c'est à dire trouver un objet caché. À savoir que c'est quand même une compétence qui est relativement utile puisque c'est celle qui fait la principale de... <rire> euh, Or j'ai foiré à peu près tous mes jetons et je pense que j'étais pas le seul puisqu'on a retourné la maison et on a bah, pour ainsi dire rien trouvé si, on avait si ce trouv... n'est donc on avait réussi à trouver euh, derrière un jeu de lumière euh, derrière euh, une fente lumineuse je crois ou une fente où l'air passait un truc comme ça on avait réussi à trouver une pièce plus ou moins à part où il y avait euh, un secrétaire et euh, je crois justement une caisse euh, un coffre euh, métallique où premier réflexe c'est Vas-y tire dessus tire dessus avec le fusil non <rire> c'est ça, ça en fait il y avait une pièce dissimulée dans le, dans la maison il y a une pièce qui était qui une pièce secrète ni plus ni moins je sais plus qui est tombé dessus exactement enfin voilà on a découvert cette cassette euh, et en fait on découvre euh, il me semble si je dis pas, pas dire de bêtises en disant qu'on découvre notre premier euh, morceau de, euh, <rire> voilà, de, de cet artefact euh, <rire> qui est celui après lequel, bah, désormais, nous courons hein, Et depuis le ce scénario-là. on. disque de Vlactos Alors non, c'est le disque de Vlactos le... Non, c'est l'arc le... en fait, de Vlactos. Et, euh... de... Et le disque de Et le disque de... le disque de... le disque de... Vellier. Pas... Ah, il s'appelle juste comme ça, d'accord. Okay. Voilà, le disque de Herli. Donc voilà, le principe étant, puisqu'on l'a bien compris, vu qu'on avait trouvé des livres dans les scénarios précédents, on a bien compris que, euh... que réunir ces trois morceaux-là, et réunir, les réunir avec l'arc de lactose d'une manière ou d'une autre ferait émerger quelque chose qu on a, dont on a entendu parler sans évidemment savoir ce que c'est euh, ferait probablement émerger Air lié euh, et euh, permettrait de euh, d'invoquer une puissance d'évoquer une puissance euh, colossale. Euh, alors, pff, les, noms, les noms se mélangent un peu dans la tête de nos investigateurs On a yogg on a shub Niggurath, on, on, t... euh, on a Cthulhu, aussi On a on a un certain nombre de noms comme ça dont on ne sait pas quoi faire Si ce n'est que les, les investigateurs commencent maintenant à comprendre que euh, bah pour eux, en fait, le, le, les choses commencent à s'éclairer sur le fait que ces, ces dieux, ces espèces de créatures sont probablement au dessus de nous Et dirigent probablement certaines choses euh, Tire probablement les ficelles par en dessous donc notre but, on comprend que ce sont des êtres malfaisants, on ne sait pas encore trop de quelle nature ils sont, mais on comprend bien qu'on a tout intérêt de toute façon, même en se dégageant de Hancock et tous ces problèmes là on a tout intérêt à essayer de euh, bah, de, ré de récupérer tout ça pour éviter que ça tombe dans de mauvaises mains en fait. c'est plutôt ça en fait, le principe c'est à dire si ça tombait dans, les, dans de mauvaises mains euh, l'utilisation pourrait être dangereuse pour l'humanité tout entière donc, euh, donc ça nous fait une bonne raison on va dire pour partir à la chasse à ces objets là et nous découvrons donc ce jour là notre premier euh, premier morceau nous savons qu'il y a trois fragments en tout et euh, il nous en reste euh, après ça il nous en reste deux alors moi j'étais convaincu mon personnage était convaincu que tout le reste se trouvait euh, soit là soit en Afrique on verra par la suite que s'est peut-être un y a peu probabilité <rire> bon, ouais. euh, voilà on se on verra plus tard pour le reste donc voilà on, on découvre ce, ce truc là en pensant que bah ça y est on a fait on a bien fait le tour de la maison euh, ah oui de de c'est euh, ah oui, vrai <rire> on, on trouve aussi oui c'est vrai en faisant le tour la, du jardin on trouve, une, euh, on trouve une cabane euh, alors il se trouve on, je passe les détails mais on, se, on finit par se retrouver dans une cabane dont le, la porte se met à saigner enfin voilà dans laquelle il y a on une, une faire phase, tout seul manifestation un petit, peu, un petit peu étonnante et euh, et sur ce, bah, on est quand même, on commence à arriver en pleine nuit, enfin on la soirée, euh, le, la nuit commence à tomber, on commence à avoir un tout petit peu les foies quand même. On a vu du sang, du sang couler, on a, vu, euh, on a vu dans cette cabane donc, des choses très étranges, on a vu dans cette maison qu'il y, eu euh, qu y avait probablement eu un crime, on a découvert, euh, découvert ce morceau d'artefact. Tout ça fait que, euh, bah, plutôt que de rester là à attendre de voir ce qui va se passer, on se décide à rentrer plutôt bien sagement à l'hôtel pour essayer de survivre encore une nuit de plus. Et on se rend donc à l'hôtel il se trouve que durant cette nuit euh, on va pas avoir un autre sommeil il va être euh, vraiment tranquille pour ça il n'y a pas de problème euh, mais il va y avoir deux événements le premier c'est que euh, bah, Olson euh, se met à vriller complètement en sortant de la maison alors du coup j'ai l'explication maintenant <rire> que j'avais l'explication je n'avais pas mais en sortant de, de la maison et durant toute la soirée euh, Olson va se, mettre, va se mettre à vriller va commencer à avoir euh, euh, un comportement encore à, plus avoir étrange, une certaine, à avoir une certaine personne du nom de euh... 15,5 Merci, je ne le recherchais pas.